Oh voilà, là là on est le dernier épisode de peut-être dernier, enfin dernier, enfin bref, bizarre Tu vois là-bas, il me reste 13 étoiles à avoir. Bon attends je vais parler à Todd. Power Devi. Ouais c'est pas le même truc que dessin à je pourrais faire la voie du dessin. Oui. Euh oui, je suis au dernier étage du coup. Comme la fois oui. dernière. J'aime trop ce il est Trop oui. abusé. Comment c'est tout en haut? Un bon, rap euh, volant. Okay. J'ai une étoile en plus. Okay. Une grotte du donjon. Donc là, c'est littéralement les derniers niveaux. Ils sont les plus. Bah, non, non, non regardez. Dans ce truc-là, il y a trois étoiles à la là, Une étoile en plus, une étoile secrète et ouais. une étoile comète. Donc il y a 5 étoiles dans chaque. C'est comme Mario 504, on apparaît même au même endroit. Au début. T'as jamais joué à celui-là, non C'est lequel, tu vois Non, il a le petit. Hein Ouais. Sorti en 2007. On va terminer ce soir. Ou sinon, ouais. je terminerai. après Je Je Je ne sais pas si. Je ne pas Je Ouais, pour ton ayez plus, euh, plus simplement c'est tu peux appeler sur Y. c'est pas comme tu l'as vu du début de dans le moi je fais y et normalement je fais en trois mais il y a déjà un peu ouais donc euh, si vous voyez une différence c'est pas moi qui vous c'est moi bon, t'as de la chance moi je fais le boss mais quoi, c'est pas une pièce On hein, a une pièce, hein, pour fragments fragments d'étoile, des Starbites, c'est-à-dire à, à la anglaise. C'est comment faire pour le premier étoile Pour la première étoile. Pourquoi tu es si froid Tu, tu, tu, maintenant carbasse. Ah la comète c'est ce boss avec un seul point de vie, Ah oui il m'a de Elle c'est une fille déjà Oh purée je sais pas Là j'ai casqué les, les trucs où il y a des pièces hein. Donc ça veut dire que c'est bien que ce soit moi qui le fais du coup T'es déjà arrivé direct au boss Bah ouais Et là il y a l'étoile direct ah ouais. Ah, bon, Bah ouais si Bah du coup un truc Bah si tu connais le niveau Parce que ce jeu je l'ai déjà terminé à 100% C'est comme ça qu'on fait un esprit hein. enfin, On faire le jeu d'abord pour connaître Et pour pas que tu vas le connaître. Bon des fois tu peux faire un esprit en découvrant le jeu mais... Et celui-là, c'est celui l'esprit-là impossible de découvrir. Vous avez déjà vu Voilà, Oui. Plus qu'un coup, il est mort. Ouah, ouah, ouah Tu les sortiens, les qu'un mec. Vous savez qu'il me donne. Et où là Me brûle pas le cul, toi Je vais pas te elle je vais toucher la rembarre, je vais te Voilà et voilà. je te mets dans le niveau et tu ah fais le une... niveau. Ouais. Ils sont meilleurs les musiques que Ma en non non celle là, il est bien, elle est quand même. Là il faut du 60 étoiles. Donc euh c'est pour ça que tu un stress. Attends je te dis un peu. Ah, soit, alors t'as le choix. Pourquoi tu fais ça Ah non c'est bien. Non celui-là c'est le plus facile je pense. Bon vas-y, on va terminer. Tiens, pourquoi tu fais toi Non je regardez, c'était quoi comme niveau Ouais. Alors l'étoile c'est balade aérienne avec les canons. Ouh Ah oui non celui-là, ah oui non celui-là il est marrant ouais Oui parce que moi je fais des trucs bizarres pour arriver à dire directement. Oh non enfin y a des, des, des, pas Zard. Ouais. Ah C'est un mini boss. Faut, faut que tu te sois de et que tu fasses un grand bond C'est avec ouais, Z. Ouais. C'est A et Z. Voilà. Ouais. Attends. Ce -là. Ah c'est celui-là. Bon, c'est A et A accroupi. Hein ouais. Le coup pour te. Ah ouais T'aimes pas trop celui-là de jeu, Mario. C'est une meilleure Mario 3D. Vas-y, fais Z. tard. Pourquoi Z, c'est là. C'est un bouton accroché. C'est ZN. On passe Là tu peux faire un tu peux faire T'as oublié que tu pouvais se, se trouver la manette pour faire un sauté. Mmh. C'est pour ça que les gens, ils ont trouvé un euh, jeu génial parce qu'il y a un gavé euh, par un gymnase. Oh. Ouais. Vas-y, saut. Et ça. Il faut sauter et faire un coup. Sauter et Y. Non, sauter et Z. Et les gens... Ça se voit que c'est pas moi que ça joue alors. Non. Non c'est des nocaux, c'est un brun de foot, mais. Hein. Oh, il dort, Todd Toi il est Toi dit derrière toi. Attention, hein. on commence à Oh lolo, tu m'as fait peur, j'ai croyé que t'allais dans l'électricité. Oh purée, fais gaffe Oh là, putain Squelette okay. ah, Bon on va recommencer. Oh on a eu 8 vies. Euh, neuf. là ouais, que que que il y a un parasol, alors que tout à l'heure, on en avait pas Il y en avait un. Ouais, ouais. puis Scrabble, il est assez <rire> non ouais, mais ouais. tu peux faire un, un croupier et un saut. Ça va plus haut. Un croupier et un saut. Ah, oui. Vas-y, saute Et un croupier Ah, faut sauter et un croupier Ouais. Non, mais le mieux c'est de le faire à l'envers, comme ça il va me marier, il va directement dedans. Non, mais tu Non, mais retombe-toi Retombe-toi, papa T'as vu, il fait un son en arrière. Ah, écoute Hein, papa Si tu T'as vu, il fait un, un son en arrière, donc si tu te mets vers, vers lui. Attends, Si tu te mets vers là, l'autre côté, si tu te mets. Regarde, il va en arrière. Donc, si tu te mets de l'autre côté pense qu'on a encore une erreur attention non saute saute qu'est-ce que tu fais saute Ah j'ai ah, touché là non N'importe quoi Non faut... Là, faut que tu sautes et tu, tu fais un, un gros saut. Faut pas que tu secoues en fait. Bah ben, là, faut aussi pour monter, mais je veux dire. Euh... Oh non! c'est trop loin! Oh non! Oh non! <rire> Pourquoi t'as tourné la caméra? Ah, c'est beau, putain! Vas-y! On monte! Non mais faut... saute! Encore? L'autre bouton! Non, c'est lui! Eh ben! Non, derrière. Non, non, toi, t'as fait celui-là. Le petit, t'as fait le petit, toi. Mm. Mm. Hein, t'as fait de l'autre, t'as fait le R. Ah, ouais, ben, c'est vraiment ce que je fais. Non, mais pourquoi tu te mets à droit, en fait Faut te mettre à l'envers, Mario. En fait, de... Non, papa. Non C'était... C'était bien, là. Vas-y, fais un saut comme ça. Mario, non, t'es pas obligé de faire ça. Voilà, ça elle... oh, oh! je voyais ça! Allez! Hop! Vas-y! saute Non, mais saute et après accroupis Oh! C'est après la... oh, je m'accroupis avec le vent! avant la Ok, les gens, on est en... on a encore une heure pour ici! normalement c'est pas un dernier épisode, j'ai monté! Ah mais... C'est trop lent. Arrête pas de mettre au-dessus. Ouais, mais c'est pas grave, tu peux quand même. Par contre, t'as commencé à arriver à monter. Ouais, bah, oh, ça fait un moment que je te. Non, c'est. Ouais, oh! C'est moi qui l'a fait. Non. C'est pas qui C'est moi qui l'a fait, le grand-père. Ah ouais? J'espère que vous comprenez l'anglais. D'où là, il te fait pas mal. Non, c'est l'électricité. Non, retourne-toi. Ah, allez. allez, non, arrête de secouer la manette. Ouais, ouais ah non, c'est deux. Ah, non, oui, Attention, il va plus vite. Là. Elle est pas mort. Non, bah non. Et c'est quoi les trucs que tu peux y ramasser Ouais, mais faut pointer le pointeur. Ah oui, c'est bon. Oh non, mais tout tu tu l'avais fait. Non, mais je dois pas dire, mais il y a les sous. Il y a Tu veux, veux que je fasse le dernier coup Le dernier coup. En plus, il y a un coup. Ah. Oh là là <rire> <rire> Moi, c'est un triple, c'est normal. Si t'es pas lui qui jouait, c'était moi. Bon, là faut viser, donc toi t'arriveras pas. Non, mais faut être précis. Je sais pas s'il si faut vraiment viser. Tu vois ce qu'il faut faire là par contre Ça pas de faire ça. Bon. Oh. Ah non, ça sert à rien de faire ça, ok. Bon, bah, c'est bon, tu peux jouer maintenant. On va Voilà, la on va dans le trou Non, là-bas. Hein je ce que c'est Tu sais pas, bon, coupé Non, non, c'est pas Pour lui, on est dans le tuer Non. Ah, pour aller encore dans l'eau, moi Oh, ouais. Je sais plus. Ouais, si, faut aller dans l'eau. Faut z pour replonger. Plonger, hein Ouais. Et moi, j'ai un autre passage qui est le plus facile. On ou... oui, attention, Il va euh... Par contre, il n'y a, a pas beaucoup de pièces. Euh, ouais, en plus, t as, t as de cette euh... Tu peux secouer la manette pour euh, ouais, ça va. On va prendre. Bah, euh... ben ouais mais je vais Pourquoi je, je meurs Pourquoi oh, tu le un une pièce là Ouais, t'as quoi pas, une pièce dans l'air, mais tu récupères ton air aussi. Ok. Allez. Et pour nager normalement, c'est A en fait. Hein. Ah, mais c'est euh, mais d'abord. Ah, ah, mais il ouais. avec A. Ah. Ouais. Oh là là, mmh. t'as trop de la chance de sauver le Et où, là Euh, elle prendre la caravasse, je crois, que je faut tirer dans le bateau. Elle ah, est où, la caravasse Elle est là. Là mmh. Bah, de ah, elle est là. Ah elle est là-bas Je sais pas ce que tu fais là, mais. Ah je vois pas les deux ou drunk. Ah oui non. On dirait que t'es drunk là. Hein. Non mais. Si mais ça veut pas toi. que ça veut dire, ça veut dire que t'es bourré. Non, mais je t'ai pas dit remonter Oui remonte C'est toi qui remonte, c'est pas lui. Hein. C'est toi Mario. Ah oh, il y a une bulle là-bas, va chercher ouais dirais va chercher la bulle, comme un chien. C'est quoi ce jeu on peut pas le jouer à deux Ouais. c'est pourquoi ça a été marrant si ça à un Luigi Parce que Luigi, Parce que Luigi est dans ce jeu, mais je pensais qu'en prenant Luigi, on pouvait jouer à deux, mais non, c'est une shot manette. C'est vraiment je ne pas pas jouer Toi à chaque fois tu vois jouer une là. Faut que tu tires dans le bateau je crois. Euh dans les. Attends, attends, attends, attends. Laisse-moi réfléchir. Là tu n'as plus. Attends, tourne la caméra. Ah non là, là, là Là Faut que tu... Retourne toi Mario Enfin Mario, Mario, quoi Euh. Là Faut que tu tires là-dedans Ouais tu viens là Ouais Vite Ça va exploser Vite Vite mais, Nage, bah non tu sais plus nager quoi. Eh L'étoile Hé, hey, hey, Se, secoue, secoue, secoue la manette. Waouh. Il reste un gramme. vois, c'est pas ça la vraie époque. pas Bon ça c'est pas. Non il y a un bout qui est à l'étoile donc tu dois monter là-haut. Regarde, tu dois prendre ah, ouais. et, les. Prendre euh, ouais, Tu dois apprendre les vis là. Euh, ouais ouais comme ça. Et là, tu sautes et tu, tu, tu secoues. Tu sautes et tu secoues la manette. Voilà. Okay. Et oui, je connais le jeu. vous inquiétez pas, je lui explique tout. Bon, après, tout ça alors. Après, il faut re-shooter dedans, je crois. Avec, euh, tu, tu sautes avec le ressort là. Tu re dedans dans la flèche. Ah, ah ouais, super. Non, euh, tu peux faire Z pour aller plus où Sur le ressort. Comme tout à l'heure. Avec le boss. Voilà, bien Ah ok oui. Et là On se quoi la pêche, Non. regarde si on peut toucher les lames la A chaque fois, moi, je fais un état avec tous les secondes. Attends. Pour refaire ça encore, hein mais c'est quoi le trou bleu C'est un truc de but, tu, te... tu dois sauter dedans et secouer sur euh, la but. Tu, tu le donnes, tu rentres en non Hein Non. Si. tu il faut que tu que... Non. Le bout, un... Attends, là, il t'a mis un peu de Il sert à quoi le truc la courbe ah c'était sûr. T'as pas fait mal ouais, oui. Faut que je saute sur le tout bleu. Oui, sur, sur les pulls. Ah quand ils, ils sortent, oui Ouais, t'as fait mal. Bon, euh... <rire> ah ouais, oui non chaud. Faut... faut que tu prennes le trampoline. Ah ouais Vas-y, je suis. Ouais, je suis derrière. Non, ah, ah, j'ai crevé Bah ouais. Allez, ouais Secoue Ah D'accord, le trampoline. Ouais, bah, la roule elle est juste là derrière, réfléchis <rire> fait Bon, ça va, tu recommences tout. Euh... Ah, bah oh, ouais, oh. attends, je t'en fais un double. Bah oui, avant ah, de secouer la manette. Ouais. Oh, oh dommage. Vrai. Dommage. Bon, dommage. Okay. Ouais, cool. oh, eh, cool. comment elle est bien, Oh, non, mais il y a l'exploit avant Ouais, j'ai secoué trop tôt en fait. Ouais, tu secoues trop tôt. Bon, ça va, ils te font rien, les monstres. Mais fais gaffe, vous hein, allez tomber sur le hein. Ah Trop bien. tard Tu veux pas que je fasse le dernier truc hein? attends. Normalement, je crois que t'as un checkpoint Ici Si tu meurs euh... Bah moi j'aurais pas besoin de l'entendez non Ouais Allez Oh maintenant, tu dois passer le truc ah, que... en vert. Ah euh, mais c'est quoi Euh oh. c'est quoi Mais attends, tu dois attirer le bout ici ah, le bout ou euh, le truc rouge Non, mais... ah, le bout. Ah non, non on n'a pas. <rire> non, parce que tu vois, il y a l'étoile dedans. Faut que tu tues le bout ah, Ok, euh, la lumière. Euh. Là Vas Attention, on va le voir ça. Ah ouais, bien bah, sûr. C'est bon. Ça va mieux. Oui. Ah ouais, faut que je rebouche tout, quoi. Ouais. Faut que tu refasses les. Euh... Regarde, il y a un trampoline pour toi. Wouah, du premier coup, bien joué. On vraiment avance l'étoile. Et ouh voilà. Yeah On a, on a, a combien ah, on a 20 minutes On veut bien arriver là-bas Ouais une étoile chacun c'est bien. Bon après on attend, ça fait une heure 3. Un yeah. C'est parti, bon moi je vais faire une étoile plus simple. Yeah. Je regarderai après. Bon, je... Ah ouais t'as vu t'as la... fait une étoile ah oui, ouais, bon. Après, il reste là. Donc... Ah, parce que moi. Genre... Ah, moi, c'était la souveraineté de secrète J'ai fait une est, est... Pas parce que. Parce qu'il faut aller ouais, faire une c'est par là. Droit du donjon, bah là, derrière. Un... Ah, t'es même endroit es un... Ouais, parce que je suis obligé d'attendre. Là, je fais la vraie étoile. Ah, ok, on va une étoile. je pas comme tout à l'heure. On va ça, on va faire ça. On faire ça, on On va faire va ça. il va faire ça, va ça. fois, va faire ça. ça. On 1, ça. va 5. ça. On ça. va faire On On va j'ai vu ce qu'il y a. Ah, attends, non, ah, non, non c'est bah... hein. bon, attends, faut pas allumer ça. Oui! Oui! Parce que là, tu vas repartir dans l'eau, pas Moi c'est pas une technique. Ah, ouais, tu vas le faire en Non, mais ça, c'est pas le chemin normal, hein. Moi, j'ai du tout le truc, hein. <rire> j'ai fait un bug, en fait, là. Oh non, faut continuer, je vois rien. <rire> je suis tellement. Il euh... joue tout le temps à Marie-Galexie. C'est quoi ça C'est Non, je pense pas. Toi. Ah là, je me suis que je vais pas faire de l'autre. Comment on monte normalement en fait ouais, pour, euh... oh, ouais, les poissons ils vont oh, me la... Ok. <rire> Ok, <rire> il m'a chopé dedans Il est méchant. Ok merci. Hop là. Ah c'est pour ça qu'ils disent balade aérienne. Voilà. C'est une pastèque. On va faire le grossir. Ouais Maria, je t'ai pas dû faire un truc de fou non plus. Oui, non, les balades de tennis de là. Voilà. On va marcher dessus après. Et voilà! Bon alors... oh, tu veux la manger? Ouais. <rire> Ça, là, mal. Bon, bon, là après, hein, en mangeant cette pastèque, quoi tu, tu, tu passes ta vie dans les toilettes. Ouais. <rire> il y a toi derrière. Il est content. Pourquoi il me cultive déjà? Ouais. Avec moi, c'est rapide. Bon, on vient, on va faire un autre niveau là. Parce que là, j'ai pas envie de faire un. Bon bah il nous reste 10 étoiles à attraper. Il ouais. en faut que 60 pour terminer le jeu. Oh. oh on est. Ouais il se regarde le truc hein. là. Voilà. On a.. On a une déjà on a une nouvelle galaxie. Tu préfères quoi Ça Et de la manger et tout, ouais, attends. Moi maintenant c'est pas le jeu de sujet. Voilà un ça c'est un nettoyage Ah, mais et est ça, pas est... trop trop dur bon on va là, là. C est c est pas faire mal pourquoi tu peux pas de faire de la... pas ah oui attends sais pas, de pas de faire la... le... Le... le gyroscope ah, non, non. il n'y a qu'une là dessus non il y en a pas trop ah. il apparaît ça fait attendez là c'est une catastrophe qui va arriver bon je bien fait bien de ah ouais faut faire là, là c'est pas un boss, c'est un escalade de toute façon ça c'est des lasers bah, il met du top 20 milieu Ouais, tu peux passer entre deux. Là Ouais, non. Euh, oui, Attention, il te... y a des boules de tout. On on faut que tu montes Là non, ça mais... pas, je... Ah ouais Euh. Tu sautes Surtout Ah, de l'autre côté bah, oui regarde. Ok. Marie, bon, je vais dessus. Oh, bah, on d'accord. On On des pièces. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah bah, bon bon, la première il a dit que ça allait durer 10 000 ans. Je touche pas à ces trucs là, je te laisse un conseil. j'ai déjà que je sa gueule. <rire> Saute, simplement. Oh. Toi tu vas dedans. Tu Non, non, non, on dirait pas. quoi Ah Oui, faut que tu fais ça dessus. quoi Oh putain, bah, bah, ok. eh. je vais prendre okay. une question. Saut saute dessus Attends, il m'a lancé des trucs Mais il fonce On s'en fout On fonce en, en sautant Tu sais pas viser, franchement. On saute Voilà Faut prendre le couteau d'avoir la galaxie Tu veux pas ah ouais, Non mais il me dit que c'est un truc facile, il y a des lasers partout Là, faut que tu les secoues dans la gueule et tu les tues et les écrases pour les incroyables. Ah, oh, il y va avec un Ah, ouais, il est. une Oh, putain, attends c'est simple mais c'est faut toucher la non mais il a eu et, et pour les tuer parce que sinon il n'y a rien qui se passe ouais là là je dessus vite je sais pas ce que tu fais c'est toi qui fait ouais qu'est-ce que tu fabriques des moments Mario il joue bien à des moments oui. il bourre. 3D. non oh, mais il y a que des trucs. Oh, ouais, c'est bon, mais bon. tu peux passer ça. Hein. T'es pas obligé de secouer tout le temps en plus. Fait, Attention, ça, là, ça s'écrase. Tu hein. peux prendre ça Non. Euh, oui. Mais c'est des de Starbucks. On t'a plus plusieurs fois en fait. Tu oh. okay, Mario ou des trucs. Ah, attends. Ah, oui, faut que tu fasses oui. un, oui. un rond-mondie mieux. Euh. Vas-y, on oh non. Non. non. Ah, Ah. va Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais non. ça yeah. Attention, là, ça se décrase. Attention, descends ah. descend. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Oh, bah, C'est bon, on a rien vous avez rien raté, Il galère toujours. Mmh. <rire> Mais non. Tu oh, est toujours tombé. Euh, il était toujours euh... right. <coughs> Il fait un long jump! On Tu peux faire des longs jump! Tu fait Non, alors ah ouais. tu marches euh, dessus. Et euh, ça c'est ça. vu ouais, que, ouais. wow, ce que, ah, que tu as vu que tu ça vu après sur as tu que c'est tu que tu c'est pas tu ou pas, ouais, comme ça, c'est ma simple. Wow oh, j'ai <rire> Là, tu Je pense. Ouais, vous avez un euh, de. Oui, euh, quoi. Bah. Waouh T'as pu y aller, je pense. Eh bah, franchement, il me super vite, le Ouais, tu passes un long fou. Oh tu enfin passes un temps. long jump. Tu sais comment on fait un long jump, je vais te faire? Mm -hmm. Non. Bah C'est Z et courir et A. Bon, oui je peux oui. Ah, mais attends, tout le temps en haut là-bas, là Oui. Je ça marche Donc là, tu dois euh, appuyer sur ce truc-là. Enfin, le refaire. Ah, en l'air. Au bon moment. Donc, faut le faire, prendre, hein. il, il recule. Mm. Ah, non. Non, le... avec Z ah ouais, il faut ça. Oui. Ah, attends Vas-y. C'est euh, bon C'est celui-là. Ah ok, ouais, d'accord. Faut que tu recules derrière après. Ah oui, faut que je saute et après je fais Z. Ouais. Non Tu Z direct en vrai. Ah, ouais. Ça Z direct. Voilà. Il faut, faut que tu y ailles là-haut, regarde. Ah ouais. Pas pour rien qu'on te mette ça. Non Ouf What <rire> Après tu dois prendre le ressort là et monter là-haut. C'est un ressort ça Oui c'est un ressort. Euh... T'inquiète c'est Papa C'est bon. Faut que tu ailles sur le deuxième ressort là-bas ah, Bouge. Quoi Faut que tu ailles sur le ressort là-bas Regarde la peu dans ouais. l'espace. Ah c'est pas compliqué, je sais pas ce que tu fais là OH Va dans le tuyau <rire> <rire> Oh non purée Faut pas c'est un triple switch Attends, attends Ah les... non, faut que tu utilises cette euh, toupie Toupie de blé, blé Non Non, et... ça t'en as pas besoin Ah mais il donne une Ah Une vie. Ah. Oui, oui, oui, non, non tu vas va mourir Faut que tu les utilises Ah et, et non, je vais te dire juste un truc Avant de l'utiliser ça, faut que tu te dépêches de monter Ça va tomber pas bien, vous. Ah bien go Non mais faut que tu la tires, je ah ne ouais. vois pas. Non mais t'es. Non arrête de faire ça, ça sert à rien de, de faire ça, regarde. Mario, il va oh, oh, Regarde Ah non Ah ouais Ça tombe. Ce que je te l'ai dit. Ouais, il faut se dépêcher. Ah Il mais... faut faire ça ouais. Ouais. Non Non faut y ait. pas griller Pas griller Oh lolo lo, lo, oh. oh non I'm dying oh, non non! Tu reviens là, je crois. Ah ouais, j'espère! <rire> oui, c'est bon. Ah, ouais, j'étais presque! C'est ça, ouais. ouais. ouais. T'es pas obligé de faire ça, là, tu sais. Voilà, ouais. toi! <rire> Moi, je suis un petit peu plus proche du micro, je sais pas si tu en entendre. Quand tu gueules oui, je pense. <rire> Ouais. ouais Du premier coup. Enfin, non, du deuxième coup. Ah, en même temps, t'avais plus de vie. Là, faut refaire un rompre du mur. Oh là euh... là oui. Non, c'est vrai que ça juste appuyer. Euh... Ça va le tout. Mario c'est pas compliqué, tout ça. Ça veut c'est simple. Le ouais. la manette. Voilà. Ouh. Alors, quand tu secoues tu coup, la manette, alors, vraiment, on n'a pas le moyen de parce que là, on aura un truc très unique. Bon, là je crois que vais te guider parce que là. Euh, ça commence à Non, faut aller sur regarder il y a la petite étoile. Sans ouais. toucher les lasers. Ouais. Ouais. Ouais. Ça serait bien. Là il a touché, c'est pas grave. Maintenant il faut toujours pas Alors, pour monter là-haut, je te dis un truc il te faut utiliser les big balls. Qui sont là. Cas, ouais. Pour faire quoi. Pour mettre de l'eau. Non, parce que le truc là, ça c'est un Goomba. Ah <rire> Non, il y a un truc Tu vois le truc là-bas. Ça c'est un truc de big ah. ball. Ça, c'est ça une ball. Ok. Faut que tu l'utilises contre un truc. Euh, attends. Il ouais, bon, fait comment pour l'utiliser Bah il va te tuer. C'est une tête chercheuse en fait. Si tu veux ah, un dessus Non, faut que tu sois devant lui. -dessus. Non. Ah tu cours. Il va te chercher, il va.. Non mais vas-y, ils sont là, ils sont pas trop rapides. Tu cours avant qu'ils sortent Non tu attends, attends qu'il sorte. Et lâche-toi. Non, n'importe quoi. mais Mets-toi devant le truc, devant le canon. Devant ça Oui. Non, cours. Mais. Euh... Bah, tu vois quoi Vas-y, ah, cours. Non, bah, mais pas là. Bah, mais où Mais il faut suivre le chemin là-bas. Bah, du coup, il faut que j'aille. Bah, attends, attends. Va va, va, va là Là. Tu vois ce truc-là, il faut le casser. Ah, ok, faut bon, que je mange là barre. Ouais, je pichons, hein, quoi, ah, mais il me cherche! Il sait ouais. que c'est tu as Fais il y a des Goomba. Là? Oui. Il a dedans, c'est Google. Non, mais il a, a fait le Goomba. Allez. d'ailleurs. Il a perdu. mes Hein ouais. Regarde là. Oui Regarde là, c'est j'ai dit. Tu n'écoutes peu ou quoi Bon, il y a un truc à dire. Ouais, j'ai un peu... Zerre ton histoire. Ouais, ça C'est le bon. Bah ouais, mais si est... tu comprends comprenais plus vite... Attends, moi c'est logique parce que je l'ai déjà fait sur le jeu. T'as compris ouais. ça, ça, tout Déjà, la musique, t'as déjà une petite, maintenant. Euh, hein tu veux que tu montes là-dessus Voilà, tu faut que tu montes là-dessus Sur les trucs qui donnent de l'électricité. T'as compris ouais, Sur ça Oui. Sur ça Après sur ça Ah ouais, ouais. Tu t'emmènes quelque part. Les deux n'importe celui-là, je peux y aller aussi euh, Je sais pas, moi je vais toujours à droite alors. En droite. Ah ouais, celui-là celui Ok, c'est que c'est la vieille Là, là, regarde. Ah. Jacques, moi aussi je me fais avoir, moi aussi je connais le On est à 34 minutes. 3 étoiles. Non, en vrai, ouais, c'est pas. Vois, 3 étoiles, en fait. Ah, ah, bravo. Alors, Alors toi, si bouge, toi, bouge, toi, toi, toi, à, ah, à la. Ah, non à non, à non On vous excuse. Bon, s'il meurt, euh, je recoupe. Vous hein. avez bien vu, regardez ça, il y a un peu de point de vue. Donc, tu peux essayer de prendre la vie avant de rien. Non, non, non, non, non, c'est une mauvaise idée, parce que... Autant de foncer dans, de directement vers l'étoile. Si Elle est là, dro droit devant. je euh, euh... c'est pas dur Tu vas au bord, regarde, on fait des là Non, non, Voilà, vas-y. Attention prends l'étoile. Il est content d'avoir fait un truc pour devenir. Attends Je suis une preuve. Oui, oui, non. Deux étoiles, deux étoiles. Bon hein, c'est le reste de la vidéo avec moi. Ou oh, yeah. non, oh, ou <tousse> quoi non, bah, non, non, je vais toucher. Même pas. Finalement, je vais peut-être terminer là. Euh... Ouais, ouais. Bon c'est parti, moi je vais faire un et tout. Je vais quand même à faire deux étoiles. Ouais. Tiens, je peux pas faire... C'est encore un truc Oula Oh ouais non, c'est ça Ok, c'est ça Non, hein? non c'est une patron qui avance tout seul, mais tu avance avec toi. Attends, attends. et tu l'avances tout Et voilà Putain D'habitude, Marie s'accroche Une vie, non alors, je suis pas besoin d'une moi. <rire> toi t'as. Hey, le le seul que je viens de faire t'auras pas osé toi. <rire> c'est le point euh... non, non, non, non, non, Bien et est -ce, le pouvoir de Mario. c'est Hein ça ah, ça, tu Après tu peux dessus, hein. <rire> je pas se si le Ah mais... Ouais il est où moins, moins ouais. oui, est Attends je suis sûr je peux passer au dessus Mais oui en plus <rire> Mais je crois que je suis obligé ça ouais, fait apparaître bien, une piste Ouais Ouais je sens je mort toi Non pas oublier la manette elle contrôle exclusivement Ah ouais comme ça c'est bon mais tu peux passer au-dessus. Je pense que c'était prévu que tu peux passer au-dessus. Oh non! oh non, c'est bon. Bon, vous venez là? Merci. Non, non, non. Mais je suis un hamster. Ok. Bravo, Mario. Oh, Jésus les ai ouais, par contre, ça fait des lives. Mario, il saute de travers. Non, la caméra, je vois que tu vas ça. C'est pas toi, tu... <rire> Musique. Oh, direct. Oh, non, c'est parce que j'ai 50 euh, machins. Ah oui. c'est stars, Starbucks. En anglais. Et nous, c'est une bande d'étoiles. Les... Moi je les place toujours les... bien. Tu l'as fait combien de fois Hein, hein Tu l'as fait combien de fois pour y arriver Oh purée <rire> Je vais te dire combien de fois j'ai fait le jeu, non J'ai fait 10 fois. l'ai fait plein de fois quand j'étais petit. Et là je l'ai refait à 100% donc je le connais bien. Bon, je m'arrive trop des préférés quand même. Un ami de Zigo. Oui mais ils l'ont pas fait sur Switch. Ah ouais, ouais j'ai joué, à... oh, Ouais moi j'étais. j'étais à la fin. On l'avait sur moi. Bah ben, oui. Ouais. C'était deux ans après. Ah C'était en 2010. Oui. Je me souviens très bien. Et je vous assure, euh. J'étais presque à la fin. Ah oui, tu jouais beaucoup, c'était arrivé. Ah oui c'est vrai qu'elle avait. Ouais. Par contre t'as pas le droit de mentionner son prénom ici. Hein <rire> Si ça vous. Non mais je veux dire par là. On n'a pas à donner des prénoms comme ça. Hein ah, sur Ouais, on les apprend Voilà. Hum. Bien, ils vont se demander des cités. Hein. <rire> je vous connais très bien pour envoyer ce genre de temps en temps. Et ça, internet, c'est. déjà bah les gens! Bah ouais. <rire> Moi, c'est en deux minutes que je récupère une étoile! Mais quel! C'est aussi c'est le Mario préféré des gens! Ah ouais? Ouais! Ils disent, oh, trop bien, nouvelle technique! Ah, Waouh Ha, ha, ha. là Bégoman, c'est ça La revanche du clan Begoman C'est mon étoile préférée de ce, ce truc. Alors, donc... Non, je ne veut pas retourner à la toi Alors l'épisode, je pense que je vais mettre en titre épisode euh, spécial boss, parce que là, on fait que des boss tout à l'heure. On te vient toi Bah tout fait. Ouais, non manque un. Non c'est pas un boss, oh. c'est après. Ah oui, c'est une bossette. Non, c'est un humain. Mmh. Un lumo. Regarde pas comme ça. Alors, alors, là, là, là, j'ai juste à faire. Moi j'ai des trucs de et tout le, tout le bordel. Bouge de là toi. Laisse-moi faire des trucs. pas besoin gens pied. Ah bah faire avec les deux Joy-Con, en fait euh, ce qu'on normal. Ah ça tu te souviens ça ouais. Hop là Ouais c'était simple T'as vu la musique à sens à chaque fois Elle est trop bien la musique Ah oui je t'ai pas dit ça <rire> champignon euh, rouge qui donne de la vie en plus ah non. Là, faut aller y aller au bon moment, je chaque fois. Je m'en quand je t'ai j'ai galéré un petit peu hein, à ce jeu. Ah mais ça, mains, mais non, non. J'ai récupéré une pièce. Enfin. Allez Comment on fait l'avoir Je sais pas. Euh... Ouais, là, je suis Ah, il y a une là ah, Je galère pas trop, bon, moi. Regarde ça, c'est écrit où ça va les rayons. Arrêtez, c'est là, il j'ai quoi Donc c'était en dehors, c'est traité en sécurité. C'est la hein. Oui. C'est <rire> la hein, ouais. Ah, ça du chocolat, ça. Bah j'ai fait espoir de me faire toucher en fait. Non, je l'aurais pas fait c'est vrai bah oui là non par contre je voyais pas très bien on mange bégoman ouais. bien. Mais bien là des b Mais non mais... C'est des gommes hein C'est En revanche, des... Certes, tout le des gommes. Ah, on a poussé dedans... Non. Je sais pas si on me donne des pièces, Ah si. Oui. Euh, je crois que tu joues à Mario Galaxy tout le temps. D'ailleurs, on peut sortir la l'arène et chercher un champignon euh, rouge. Ouais. Non mais Mario Oh ben là, ben, Mon boss préféré, mais il est compliqué, Un hein. peu Attention à ces piques là, ça brûle Mario. Voilà. <rire> Comme ça. Oh. Je pas qu'on pouvait arrêter la brûleur de Mario en simplement en sautant. Après, les boss, euh, ouais, t'es plus de force, c'est bon. Non, 3. 3 fois, ouais. Euh, Et euh, dans les autres euh, Mario, le garçon, du euh, ouais, coup, c'est... Non, c'est 3. C'est sur 3. Ah non, c'est le convoi Oui, non, c'est ce, ce c'est bien. Non, c'est vite. On regarde ça, c'était compliqué. ça. Allez, Mario, on y va, on va dans euh, le niveau. Ah, par contre, je serais obligé de faire euh, les autres étoiles. Les étoiles secrètes et compagnie. Parce que là, on n'a que 64 étoiles, quoi dans ce monde-là, il y a une seule étoile chemin à travers l'hyper-spèce. Ça disparaît, ça va, Mais c'est beaucoup de Oh, il est simple. Regardez-vous, jetez-vous dans l'huile, il y a une... l'étoile. On voyait l'étoile là-bas C'est ça. J'ai cru que j'allais mourir. Non lui, il a pas fait un, hein. t'as vu ça? J'ai soufflé la manette, il a pas fait. T'as T'as que j'avais mon connu hein. Ah, tes trucs préférés, ils sont là gars. Oh, finalement, t'as bien. Hein? Finalement, hein? j'arrive bien. Oh non! Ma première mort! Ah, parce que là, si tu tombes, tu meurs bien. Hmm. Je savais que j'allais mourir du coup. Oh non, ma première. Ah, les quoi ils sont pas loin. On va y aller Faut pas faire des trucs bizarres pour faire ça. Pas trop, je suis des des Oh non, pas encore. Eux. Yes C'est mmh. ça, tu voulais faire Mario Il y a que des trucs bizarres. Voilà, Alonso, ça se trouve. Oh non, pas lui. Oh non. Oh non, pas ça. C'est un ressort qui est nul Ah ouais, je m'en rappelle du tout <rire> Ah ouais, il va tuer Non, non. C'est pas Maria, a l'air de kiffer. Hein. c'est bon. C'est pas intéressant ce parti c'est niveau. tellement pas intéressant cette partie du monde en plus faut attendre c'est marrant faut attendre faut attendre, faut attendre. Ouais. <rire> voilà la pire partie du niveau un ouais. peu bloque bah oui ça rien en plus mais ça, le bloc, il sert à rien. Bon, je suis le des pièces. Non, je peux. Ouais, t'as vu, je joue tape. Oh la là là. C'est trop dur. je rigole. C'est juste. Je vais faire un truc qui est trop là Tu vas faire quoi, les animaux Non, Oh la la. C'est trop chiant en vrai, les amis. Parce que. Ouais, oh, attends. Et là, je... Et là, je viens faire un connerie. Non, je suis une orpille. Donc. Non non non non non non Mario oh. J'ai bien repris, un bon moment. Oh, C'est à gauche Ouais Wow Ah on change la place. Mais oui, non mais... Wow oh. Tu peux en faire encore une étoile Mais oui, il marche Tu peux pas ça, c'est de l'arnaque euh, ah, mmh. non carton Allo... Ouais, on va faire une nouvelle galaxie. Ouais, je sais, je fais n'importe comment dans mes étoiles, mais c'est pas grave. On vérité que c'est pas grave. C'est pas grave, je vous dis. Allez. Course dans la marmite infernale. Ouais, c'est très chaud. Allez, un petit niveau de feu. hop Et... Franchement, non, ça c'est... Tu dis, Tanner, ouais, euh, ma galaxie préférée. Ça, c'est ma galaxie préférée, c'est pas... C'était Ekpanet, non, Ekpanet elle m'a juste la musique préférée. Ouais, Ekpanet c'est le, le nom de la musique. Et euh, euh, Planet Egg, je crois si c'est le nom du nom. Ekpanet c'est juste le nom de la musique. Tu connais le truc là, frère? Je me disais que j'ai joué quand j'étais petit. Mais quand j'étais petit, je fais faisais pas des trucs dingues comme ça. Je faisais des petits sauts. Euh, voilà. Je faisais pas des raccourcis de ouf. Vous savez pas, du coup, je me faisais brûler. Bon, mon aventure sur marie Galaxy je me rappelle que j'ai fait... Je me rappelle, tellement bien la jeunesse. On faisait n'importe quoi dans la galaxie. Mais n'importe quoi. En fait, pas n'importe quoi non plus. une dernière fois. Une deuxième fois. Non, non, no, excusez-moi. No, no. Ouais, Go, chup, Mario. je te passe oh. non il me manque un de fragments par ordre Ah ouais il arrête de pas de réussir, mais ça euh... bon, ben, euh... si je fais ça je continue hein, à gueuler alors que je brûle tout <rire> attention je meurs j'ai 100 piles de fragments, rien. Hein je... Ouais, j'allais dire, c'est une enfant. Ouais. Non, non, non, non, non. Ça, j'ai fait les trucs au fou, ok. On va pas tout en enfer. Allez, Marie, dépêche-toi. Ah, c'est plutôt le truc que vous avez dépêché par Marie. Ouais, y Super mario dépêche pas mario. Allez, encore un truc de fou. Yes <rire> oh yeah. Ah, je suis désolé, j'ai remis au full aujourd'hui, mais. pour la prochaine fois. Il se m'arrive. Ouais, il me reste encore 5 minutes. Non, c'est rentrer une c'est bon. Non, on va pas perdre après. On va pas. En vrai, il ne me reste pas beaucoup d'étoiles, donc si je me dépêche à faire tout ça, on pourrait peut-être le boss final et terminer le respect aujourd'hui. Mais non, je pense que ce sera une grande chance. Oh non! Bon bah, enfin, finalement, non. Oh non, ça va prendre une éternité, ça. Si j'y arrive pas, je vais rattendre. Je vais faire attention. Je vais bien le de passer par là. Oh, la caméra. Ah oui. Je wow, wow, wow. J'étais pas sûr du coup j'avais pas Moi tu viens pas. Je viens pas. Allez viens Allume la torse pour moi Merci Alors c'est mon truc Je suis vraiment s'en Non mais j'y crois pas Les énigmes dans ce jeu c'est... Un... Ah. Un... master class C'est dur bien mais non Bon bah là faut pas glitché. J'ai essayé plusieurs fois de glitcher, mais si on peut pas J'ai essayé hein pour... Pourtant hein. Oh wow. Je suis fait toucher à même temps plus la pièce. bah là, on, on a on a un record. Du coup bah je perds pas ma vie. Waouh, waouh. Yeah! Non mais je prends juste le champignon, je sais qu'il faut prendre les machins. Oh, un non, je sais que c'est pas ah, oublié, mais quoi, oh, là Ouais, je sais. C'est mieux que quand même. C'est mon Mario préféré, quoi. Je comprends On Je a fait un, un combo. Non, ta Oh là là, je sais ce qui se passe. Bah courait vous dans les airs. Darn. Bon bah c'est parti, là, on referme le numéro 1. Hein. C'est vraiment une promotion. Allez Mario, au revoir. Ça commence bien. Bah ouais, on va terminer, terminer là. C'est la dernière étoile que, que je fais aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de faire d'autres. S'il te plaît Mario. C'est pas compliqué, c'est à cause de la boule. Désolé si ça prend une éternité, mais. Ça, ça bizarre. Ouais, bon, aujourd'hui on terminera pas le NSP. Trop bien, j'adore. Faut que je touche les mitories, sinon ça fait voler Mario et la truc. En vrai, la musique elle est bien. C'est la boule. Ok. L'étoile est juste là, Mario. Oui, bah, elle est dans toutes les pièces, je sais, mais... Oh, et pas... Elle pas de potiron, mon garçon C'est une phrase de Mario, l'aide de s'animer, Allez voir, c'est bien. Ouais Yes Bon, ça va, c'est pas compliqué, non plus la boule parce que dernier un respect donc la prochaine fois dernier épisode voilà, dernier épisode mmh, mmh, mmh. donc voilà on va s'arrêter là pour cette façon regarder ce avant dernier épisode il nous reste 4 étoiles pour la prochaine fois donc, la prochaine fois, donc, ce sera le dernier épisode. Merci à tous.